Kevin, dis-moi, en préparation comme ça des Jeux Olympiques, une routine quotidienne, ça ressemble à quoi maintenant On se lève, je dirais, je me lève à 8h, prend mon petit déj, on est sur la piste à 10h, et puis en fonction de l'entraînement, si on a de la vitesse, de la résistance, de l'endurance, voilà, le temps, le temps varie. La meilleure chose, c'est de faire, je dirais, trottiner, c'est faire monter son rythme cardiaque. Il faut en fait préparer son cœur à encaisser euh, un, un entraînement ou une compétition. Tu veux bien montrer deux trois choses là sur ta piste euh, quotidienne? Ouais, pas de souci. Un peu de, de drills, euh, un peu de coordination, c'est toujours marrant. rigole, <rire> c'est marrant. Tu vas. Et Et ensuite. <rire> non, non, non, arrêté L'idée du bloc c'est avoir une position optimale pour pouvoir au moment du coup de feu éclater. Donc euh, laisse-toi complètement aller. Allez, allez t'es un peu tendu, Fieu. Je suis toujours tendu. <rire> tendu comme un string tu Et maintenant tu vas monter. Ouais. Monte, monte, monte, monte, monte, monte. Ouais, ouais. Ça va ou quoi Et... Hop oh. Hop ah. Hop Go oh. Oh. Kevin, merci pour la petite initiation avec les, les blocs et tout le bazar, avec grand plaisir, bien sympathique. J'ai encore un peu de boulot, tu peux me lancer encore une fois, juste la der des der, vraiment. Et vous aussi, partagez sur Instagram vos bons plans sportifs en cuisine et taguez nous Car si vous passez la barre des 250 likes, vous rejoindrez la liste des champions du magazine Deleuze. Sympa, non Et puis, si vous voulez découvrir plus de recettes et de workouts de champions, surfez sur deleuze.be.